Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Les développeurs ont toujours souhaité que les choix du joueur soient au centre du combat dans Star Citizen et que les choix du joueur aient un impact. Jusqu'à maintenant, les options disponibles se résument principalement au choix des composants. Malheureusement, cela ne représente un choix qu'avant le combat et il n'y a pas vraiment de décision à prendre durant l'affrontement. C'est là qu'intervient le Capaciteur. Il consiste en une réserve d'énergie supplémentaire que vous pouvez soit allouer dans les boucliers les armes ou les moteurs, durant un temps limité. Mais cela a un coût, puisque si vous mettez toute l'énergie disponible dans la régénération de vos boucliers, cela veut dire que vos armes à énergie ne se rechargeront plus et vice-versa, ce qui implique la possibilité de mettre en place des stratégies plus poussées par le joueur, mais aussi une plus grande prise de risque. Le développement de cette fonctionnalité est en bonne voie, mais les développeurs doivent encore s'assurer d'avoir un premier équilibrage cohérent ils souhaitent vraiment que les capaciteurs permettent à un vaisseau de dépasser ses limites, plutôt que de faire sentir aux joueurs que le vaisseau est limité. Comme tous les systèmes de Star Citizen, de nombreux tests seront effectués, et les retours des joueurs permettront de mieux équilibrer cette fonctionnalité au fil du temps, et faire en sorte que chaque vaisseau possède sa propre personnalité. Mais un vaisseau ne se pilote pas toujours seul, et avoir des amis qui s'occupent d'autres systèmes peut être très important, ce qui nous amène au mode opérateur. Marquant le début du MIDI Crew au sein de Star Citizen, les fonctionnalités faisant partie du mode opérateur sont par exemple le saut quantique, le scan ou encore le minage, et seront désormais disponibles dans les différents fauteuils d'un vaisseau. Le copilote pourra donc s'occuper du scan pendant que le pilote reste concentré sur le vol. Le système qui est au cœur de l'attention est le Missile Operator Mode, permettant un accès rapide au contrôle des missiles. Dans un vaisseau solo, cela vous permettra d'utiliser les missiles à la place de vos armes conventionnelles. Toutefois, dans un vaisseau multi, votre copilote pourra s'occuper de cette tâche pendant que vous continuez d'utiliser vos canons. Grâce à l'interface, vous pourrez voir le nombre de missiles verrouillés ainsi que la fenêtre de tir disponible. Ce mode s'accompagne d'une refonte des missiles eux-mêmes, qui utilisent désormais le même modèle de vol que les vaisseaux et comportent une réserve de carburant. Il est donc possible de leur échapper en vidant cette réserve. Enfin, la phase de vol a été découpée en trois phases. La phase de boost, où le missile va chercher à atteindre sa vitesse maximale. La phase d'interception, où le va chercher à s'aligner avec la cible. Et enfin, la phase terminale, où il tentera de toucher sa cible. Les développeurs ont souhaité prendre leur temps pour cette refonte, afin de s'assurer que l'expérience du joueur soit la meilleure possible. Et ils sont aujourd'hui plutôt confiants sur le résultat.